Si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi je triompherai. J'atteindrai mes objectifs, oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les suppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur, sois loué au ciel siège des siècles. Toute l'un confessera ton nom Je suis consciente de la bataille Mais je l'aborde avec ton assurance Je vais rester fidèle à ta parole sans me détourner Au Seigneur Jésus J'ai reçu causer blessure de m'arrêter sur le chemin que tu m'as tracé, j'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Car oui, tu es mon assurance, je sais que par toi. Je triompherai, j'atteindrai mes objectifs Oui, par toi, j'aurai la victoire Quelles que soient les oppositions Tu es ma force, mon bouclier Et oui, je sais, je suis plus que vainqueur Sois loué,